Hey, ça fait un moment qu'on s'est pas vu, mais on recommence le vlog et pas avec n'importe lequel. Avec un petit vlog de voyage, tu vas me suivre quelque part, une destination pour laquelle j'ai travaillé très longtemps et très durement, j'ai fait des semaines de 80 heures des fois pour pouvoir économiser, je vais au Canada Je me suis rajouté une petite semaine à New York parce que je me suis dit allez pourquoi pas putain mec t'as travaillé tellement dur pour ça fais-toi plaisir jusqu'au bout ça va être une euh, grande inconnue pour moi donc ça va être cool je vais vous emmener avec moi je me dépêche parce qu'il va bientôt être l'heure. Voilà je viens d'arriver Il fait super chaud Il fait 31 degrés ici Genre c'est la canicule Je vais prendre le métro pour rejoindre le centre-ville. C'est pas très loin. Et voilà, on est arrivé. Ah, je suis comme un gosse depuis tout à l'heure. Tout ce que je vois, tout ce que je regarde, le métro est plutôt cool, plutôt facile. Je te montre un peu mon appartement. Il y a tous les petits bouquins là avec les astuces. On se le dise, ça mérite un. Parce que mine de rien, il est 15h ici, mais à Paris il est déjà 20h. <coughs> mais ça va, je sens pas trop le jet lag en fait. Je pense que c'est l'excitation, tout ça. Tout à l'heure en cherchant l'appartement, j'étais un petit peu perdu. J'étais tout seul et là, t'as une dame qui traverse la rue qui vient me voir et fait « Ouais, est-ce que je peux t'aider Je vois que t'es perdu avec tes bagages. » Moi je dis oui, et puis du coup, bah, m'a montré le chemin pour aller à mon appartement. Et euh, bah, en tant que Français, je pense que t'es un petit peu étonné, parce que c'est pas en France que tu aurais ça, ou alors très très rarement. Elle de façon nonchalante, elle est vu, elle m'a aidé, et puis elle est repartie tranquille. Et euh, putain, ça fait plaisir, ça, ça change tellement. Là j'ai fini de me doucher, et je vais aller rejoindre mes deux amis, euh, qui vont me faire découvrir la poutine québécoise. Parce que la poutine québécoise, c'est un petit peu la tradition ici. Dans un restaurant qui propose une poutine végane. J'ai quand même hâte de découvrir parce que j'en ai jamais mangé. Donc je vais essayer de te filmer tout ça et te filmer aussi un petit peu le chemin pour que tu vois un petit peu les alentours. Je vois voir quoi ouais, Je connais pas moi. Il y a pavillon japonais, pavillon chinois, ouais. jardin des Premières Nations, c'est-à-dire les Amérindiens. Okay. Ouais, C'est un peu plus loin. Hein. Qui, ouais, qui est beaucoup plus loin. D'accord. Là, le pavillon japonais est juste à côté. Ah, on va commencer par ça. Là. Et là, ça va être super bon. Ouais okay. à la recherche du Voilà, la poutine végane. Blackout. Tu peux dormir maintenant voilà. J'ai fini ce premier restaurant de poutine. Où il y a des petits trucs qui ont bugué comme genre plus de lumière pendant 10 minutes. 40 minutes pour se faire servir. Mais je vais enfin goûter la poutine. Euh, c'était pas mal, franchement c'est plutôt cool. Du coup le parc était top, j'ai adoré, c'était trop trop beau. Le jardin des lumières je crois qu'il s'appelle, voilà. Et euh, je veux dormir comme un bébé, là c'est sûr et certain.